Donc, mais quel que soit le type de fabrication de gaines, de la plus filière à la plus sûre, la valeur humaine, elle est capitale. Un mauvais poseur peut vous griller une, une, une excellente gaine sans aucun problème. Et on a fait des tests à chaque fois pour voir ce qu'il en était. Alors, on n'est pas un laboratoire, hein, vous avez, là vous êtes au milieu de l'atelier, c'était vraiment plus... Euh, pour avoir une sensibilité, pour comprendre un peu comment ça fonctionnait. Avec Hervan, ça fait trois ans qu'on qu s'est rencontrés. Euh, on s'est rapprochés mutuellement l'un de l'autre par rapport à des problématiques Tout au niveau des tests d'étanchéité de gaine. On a convié des partenaires, des clients, euh, des partenaires aussi euh, de la construction euh, pour évoquer les problématiques de perméabilité de réseau de ventilation. Euh, voilà, euh, il y a trois ateliers qui se sont déroulés. Euh, nous sommes actuellement en train de finir le troisième atelier qui vise à faire une démonstration d'une machine avec un procédé innovant pour la perméabilité des gaines de ventilation depuis l'intérieur. Voilà, c'est une machine qui nous permettra à nous, en tant que Maplim, puisque nous avons acquis effectivement cette machine dernièrement, de proposer une solution globale à nos clients, qui passera par la phase point donc un diagnostic, mais aussi apporter une solution en termes de rendu et de performance énergétique.